Bonjour, bienvenue à ce 95e épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, je veux vous parler encore une fois d'une série de petites choses. D'abord, merci à tous ceux et celles qui ont participé au culte d'Alliance de l'Église Sainte-Claire. Il devrait avoir un lien pour visionner la cérémonie dans l'infolettre. On croise les doigts. Je n'étais pas à la technique pour des raisons évidentes. Cependant, on me dit qu'il y a eu 22 liens, sur 22 connexions sur Zoom. Et je dis connexion et pas personne parce que je sais pertinemment que certaines personnes n'étaient pas seules. Il y a eu aussi 9 euh, connexions sur YouTube Live. Alors, merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés en personne à l'église Trinity à Montréal. C'était un peu une, c'était une expérience bizarre parce que c'était la première fois que je rencontrais certaines personnes en, en chair et en os. Et ce qui est cocasse, je pourrais dire, c'est que tout le monde est assis sur une chaise et lorsque on rencontre les gens, ben on se rend compte que certains sont plus grands ou plus petits que j'imaginais. Donc, c'est ça, une expérience cocasse. Cette semaine également, il y a eu le lancement officiel du podcast « Question de croire ». J'en ai parlé beaucoup. Juste pour vous rappeler que les deux premiers épisodes sont disponibles sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Aussi, sur le site web de l'Église Sainte-Claire. Aussi, sur la chaîne YouTube, même si c'est un document audio, ben, il, y a, il y a le logo, on peut tout écouter. Aussi, on peut cliquer sur le lien pour l'écouter à partir de la page Facebook. Et encore une fois, il devrait avoir un lien, on croise les doigts, dans l'infolette pour l'écouter. Alors, avec toute cette possibilité, il n'y a aucune raison pour ne pas écouter. <rire> Sérieusement, la réception a été bonne jusqu'à maintenant. J'ai lu un article euh, qui date du début de 2022, ce pas très vieux, qui disait essentiellement que si vous avez 28 euh, téléchargements, écoute, clic, c'est à peu près toute la même chose, là, ça dépend euh, qui écrit. Si vous en avez 28 dans la première semaine, dans les premiers sept jours, vous êtes dans le 50 supérieur de tous les podcasts qui existent. Et après deux jours et demi, l'épisode 2 est rendu à 24. Merci beaucoup. Je suis conscient que c'est un phénomène parce que c'est nouveau, la nouveauté. Les gens écoutent une fois, peut-être qu'ils écouteront pas la deuxième ou la troisième fois. Quand même, je veux vous dire que le prochain épisode, l'épisode 3, sera disponible le 19 octobre. On est aux deux semaines. Et ça va être « Doit-on aller à l'Église pour être un bon chrétien? » Alors, je vous invite à écouter, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à partager peut-être un lien ou d'en parler avec des gens qui seraient peut-être intéressés. La surprise de la semaine. La surprise de la semaine, c'est d'avoir appris il y a quelques jours que je devais, que je devais écrire un rapport d'évaluation pour la Fondation de l'Église unie du Canada qui nous soutient financièrement, notre ministère Sainte-Claire. Il s'agit de 15, une quinzaine de questions qui, vous, vous en doutez, ce pas des réponses oui ou non, mais c'est des développement. Et c'est dû pas mal maintenant. Alors, il n'y a aucun problème. <rire> Dernière chose. Je crois que je vous ai déjà mentionné que depuis le 1er septembre, je suis passé d'une tâche de demi-temps à trois quarts de temps. Pour être plus précis, on parle de rémunération. On ne parle pas des heures travaillées. Une partie euh, de ça, c'est pour soutenir le travail que je fais pour question de croix, mais une autre partie est pour travailler avec les ministères de langue française de léglise unie du Canada. Plus spécifiquement sur un projet qui s'appelle moncredo.org, ne cherchez pas la page Internet de, de, tout de suite, parce qu'elle n'est pas en ligne, c'est encore en développement. D'après ce que je comprends, c'est imminent, mais pas encore. Ça va être une plateforme, euh, je pourrais dire, d'éducation, on pourrait dire d'évangélisation, mais dans le sens de faire connaître notre message, de faire connaître notre théologie, de faire connaître notre façon de voir les choses, au grand public et une des choses que je vais faire c'est de courtes vidéos pour répondre à la question des gens je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi hmm. <rire> mais ça se passera pas ici dans mon sous-sol non non non il y a des moyens de production euh, le projet euh, va engager des gens qui ont de l'expérience dans le milieu télévisuel, ce qui m'a fait penser que dans une vie antérieure, avant d'être pasteur, j'ai côtoyé, je pourrais dire, ce milieu. Je ne travaillais pas dedans, mais je faisais de la recherche de contenu, euh, production de contenu pour des émissions de télé. Et je me suis rappelé qu'il y a Beaucoup de choses qui se déroulent à la dernière minute, les échéanciers sont toujours comprimés au maximum et je vois que ça n'a pas vraiment changé, donc je vais devoir apprendre à me laisser des zones tampons dans mon agenda au cours des prochains mois pour euh, répondre à cette nouvelle réalité de mon travail. Je vais arrêter ici parce que je dois partir dans quelques minutes pour signer des papiers avec mon gestionnaire de patrimoine. Euh, parce que j'ai des millions, semblait-il, <rire> dans mon compte de banque, un gestionnaire de patrimoine. Sérieusement, prenez soin de vous. Faites attention parce que la COVID circule toujours. Je connais des gens qui l'ont attrapé très récemment. Profitez de la longue fin de semaine pour faire quelque chose qui vous fait plaisir. Au moins une chose. Ça peut être petit, ça peut être grand, mais faites-vous plaisir, parce que c'est l'automne, parce que vous le méritez. À bientôt. Bye.